La parole de Dieu. C'est le moment. On va écouter la Amen. parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Quand j'appelle le passé, il est prêt à mon passé. Dieu nous a fait grâce d'être là dans sa présence. Pendant que le monde bouge, beaucoup de choses ne vont pas bien, mais Dieu continue à nous faire grâce d'être en vie. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. nous parlons sur un thème qu'on avait commencé le dimanche passé sur la confiance j'avais dit le dimanche passé la confiance c'est un thème très très important pourquoi parce qu'au jour d'aujourd'hui dans tous les domaines on a besoin de la confiance. À l'église, on a besoin de la confiance. À la maison dans nos couples, on a besoin de la confiance dans nos familles. On a besoin de la confiance lorsque on a des amis. Pour bien marcher, on a aussi besoin de la confiance là où il n'y a pas la confiance les choses ne peuvent pas marcher bien et j'avais défini la confiance comme une assurance l'on a vis-à-vis -vis de l'autre cela veut dire quand j'ai dit que j'ai confiance à mon frère j'ai une assurance vis-à-vis -vis de lui c'est-à-dire je crois en lui. Je crois à ce qu'il me dit. J'avais dit aussi, la confiance, c'est une façon d'ouvrir une grande porte. Une grande porte dans ma vie pour faire entrer une autre personne. Pour donner l'accès à une autre personne. Cela me dit dans la confiance, je suis capable de laisser ma maison à une autre personne. Sans pourtant penser quelque chose de mal. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire quand on reçoit des visiteurs de confiance, on peut les dire que Moi, je fais tout ce que tu veux. Sans toi chez toi. Cela veut dire cette personne, c'est une personne de confiance. On peut les voir, tu peux être marié, mais il y a des amis qui entrent dans ta chambre. Mais tu es marié, tu permets cet ami là d'entrer dans ta chambre. Il y a des amis, quand il vient chez toi à la maison, voilà, tu le laisses sa maison, ta maison plutôt. Tu peux partir, tu penses rien de mal que cette personne fait faire ceci, peut faire cela. C'est ça la confiance, c'est à dire j'ouvre une porte dans la vie de quelqu'un. J'avais dit la confiance aussi une façon de se mettre en sécurité. La confiance c'est aussi la sécurité. Cela veut dire, je peux prendre un grand montant, je donne à quelqu'un, moi je pas, je sais que cet argent-là il ne va pas dépenser ça. Il va garder ça pour moi. Je me sens vraiment en sécurité à cette personne. Vous savez, quand on parle aussi de la confiance, on voit la relation d'un homme avec une, euh, une femme. Les femmes ont besoin d'être en sécurité dans, la, dans, dans le maître des hommes. Quand une femme se sent, se sent bien, se sent vraiment en sécurité, c'est-à-dire cette femme-là a confiance en toi. Une femme qui n'est pas en sécurité, c'est une femme qui n'a pas de confiance. Cela veut dire qu'il va commencer... À fouiller tout, à regarder partout, à vérifier tout. C'est manque de la sécurité. C'est quelque chose qui ne va pas bien dans le domaine de la confiance. Et j'avais insisté à dire que la confiance, c'est aussi une lame à des tranchants. ou un couteau à des tranchants. Cela veut dire dans la confiance, je peux avoir de bonheur. J'ai rencontré quelqu'un, je lui donne confiance. Cette personne peut m'amener dans une dimension où moi-même, je ne pouvais pas arriver. Cela veut dire, j'ai donné la confiance à cette personne et le bonheur est arrivé dans ma vie. Combien de fois nous avons donné confiance aux hommes Et ces hommes-là, finalement, ils étaient des portes et des bénédictions pour nous. Et combien de fois on a donné des confiance à des amis Finalement, de ces amis-là étaient une bénédiction pour nous. Cela veut dire la confiance peut amener le bonheur dans la vie de quelqu'un. Mais la confiance aussi peut te détruire. Amen. Amen. Alléluia. J'avais déjà prié dans une maison. On m'a invité de prier dans cette maison-là. Cela veut dire la femme qui était la femme de cette maison, elle avait accueilli une amie. Et cette amie a commencé à regarder maintenant le monsieur, c'est-à-dire le mari de, de sa copine. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a miné maintenant leur maison. Cette famille-là, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui passait dans leur maison. Si ils n'avaient pas des enfants, ils peuvent s'asseoir comme ça dans leur maison, dans la chambre où, elle était, où leur, la copine de la femme était. Il y avait des choses qui se bougeaient. Comme ça, comme ça où les choses se bougeaient. il n'y avait personne. Vous savez pourquoi Parce que les couples avaient décidé de chasser la personne parce qu'il avait commencé à faire des choses bizarres. Finalement, vu qu'elle avait la confiance, elle a déposé des mauvaises choses dans cette chambre-là. Et dans ma présence, le jour où j'étais arrivé à la maison, on m'a invité. On est assis, moi l'homme avec la femme. On a commencé à parler, on m'a dit, pasteur, minutes, c'est beaucoup, tu vas écouter. 30 minutes était aussi beaucoup. J'ai écouté des bruits dans cette chambre-là. C'est comme s'il y avait des personnes. C'est comme s'il y avait des personnes dans cette chambre-là. On a pris le temps de prier. On a pris le temps de prier pour cette chambre-là. Et Dieu avait délivré cette maison. Dieu avait délivré cette maison. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'ils avaient ouvert une porte à la personne. Ils avaient donné toute la confiance en disant que ça c'est mon ami, ça c'est ma copine et ça c'est mon copain. Je peux tout lui donner, je peux laisser tout dans ses mains, tout ça va se passer bien. La confiance c'est bien, mais la confiance aussi peut détruire ta vie. Voilà pourquoi en parlant de la confiance, j'ai toujours dit qu'il faut savoir à qui faire confiance, à qui tu peux ouvrir les portes de ta vie. Mais une chose qui est très dangereuse, si tu refuses de donner ta confiance aux gens, tu peux aussi perdre beaucoup de choses. Alléluia Amen. Si tu refuses de faire confiance aux gens, et si ça tombe que la personne que toi tu refuses à donner la confiance, c'est lui qui était le porte-monnaie de ta vie. C'est là où il dit tu fermes la porte et le bonheur va faire quoi hein? Va passer. Donc la confiance, c'est quelque chose de très risquant. Mais parce que c'est quelque chose de très risquant, on ne peut pas donner la confiance. Non, on doit risquer. On doit risquer à donner toujours la confiance. Vous savez, j'ai quelque chose en moi. Et J'ai toujours fait confiance aux gens. J'ai un défaut. Si je suis avec mon frère comme ça, même si les gens viennent me dire qu'il a fait ça, il a fait cela, tant que je n'ai pas vu dans mes yeux, je ne croirai jamais. C'est bien. Mais ce n'est pas aussi bien. Parce qu'on ne peut pas tout voir. Mais on doit croire, on doit donner confiance à la personne qui est à côté de toi. Tant que tu perds la confiance, tu peux perdre beaucoup de choses. Alléluia. J'avais dit le dimanche passé, la confiance, ce n'est pas seulement les hommes qui ont besoin de la confiance. Dieu aussi a besoin de la confiance. Dieu aussi nécessite de la confiance. Écoutez, pour que Dieu puisse te confier une charge, une mission, il a besoin de ta confiance. Si Dieu n'a pas encore prouvé ta confiance en lui, il ne peut pas te donner une mission. Voilà pourquoi tu verras dans le parabole des talents, la Bible parle 1, 2, 5 et 10. Il y avait des personnes que Dieu avait donné un seul talent. Il y avait des personnes qu'il avait donné deux. Il y avait des personnes qu'il avait donné cinq. Vous savez pourquoi Premièrement, par rapport à leur capacité. Parce qu'il sait que cette personne, si je lui donne un, il peut essayer. Mais au lieu de lui donner un, si je lui donne un 5, je n'ai pas trop confiance à lui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est qu avec moi Amen. Amen. J'avais dit une chose qui était très importante. Dieu a dit ceci. Si tu n'arrives pas à être fidèle dans des petites choses, comment tu peux être fidèle dans des grandes choses? Les petites choses n'arrive pas à être fidèle. Tu n'arrives pas. Comment est-ce que Dieu peut te confier des grandes choses? Pense-tu que dans des petits tiens tiens et infidèle et Dieu va rester à te donner des grandes? Non. Voilà pourquoi j'avais dit une chose le dimanche passé. Nous devons ouvrir les portes de nos vies pour Dieu. Lorsque Dieu nous regarde et dit que non, lui, je peux lui faire confiance. C'est là que je peux lui faire confiance. Vous savez, beaucoup de personnes ont trahi la confiance de Dieu. Beaucoup de personnes ont bafoué la confiance de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, frère, nous tournons à rond. Dieu avait vu que non, tu t'es converti, tu t'es répandu, tu es, devenu, tu es devenu très présent à l'église, en servant Dieu, dans la prière tout le temps, en lisant la parole de Dieu, qui gênait tout le temps, lorsque Dieu te regarde et lui, non, non, lui là, ce jour ici, ça va, je peux lui confier quelque chose. Or, oh, Dieu, avait juste essayé. Au lieu de 10 000 euros, je vais d'abord essayer de lui donner 500 euros. Je vois comment est-ce qu'il va marcher. Frère, dans les 500 euros, tu as changé l'habitude. Tu as directement changé le comportement. La façon de marcher, le démarches a changé. La façon de parler, ça a changé. Les jours, ça commence à être réduit à l'église. Juste pour 500. Or, Dieu a essayé pour 500. Il sait que les 10 000 est à côté. Lorsque tu seras fidèle dans les 500, il va aussi ouvrir la porte des 10 000. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais resté fidèle et Dieu n'a jamais donné les 10 000. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Dieu a essayé de donner une petite bénédiction. Lui, il a pensé que non. Dieu a déjà tout donné. Or, oh, Dieu avait essayé. Il y avait une main qui était encore derrière. Mais tu as trahi la confiance de Dieu. Tu as trahi la confiance. Écoutez, j'avais donné des passages dans le livre des, des juges. J'avais dit ceci. La première personne était la maman de Samson. Jésus a dit ceci, tu es une femme stérile, tu n'as pas des enfants, mais moi Dieu, je décide de te donner les enfants. Écoutez ce qui est bizarre dans ce passage, je n'ai pas vu là où cette femme est pour aller prier Dieu pour l'enfant. Par contre, si tu lis le livre de Samuel, tu verras que Anne plairait pour avoir Samuel. Mais la Bible commence dire, en disant directement, il y avait une femme. Cette femme était stérile. Dieu s'est présenté devant lui. Il a dit, écoutez, il y a Israël qui est sous les Philistins pendant 40 ans. Pendant longtemps, mais moi Dieu, je vais te bénir. Mais l'enfant que toi tu vas naître, cet enfant sera consacré cet enfant sera pour moi afin qu'il puisse libérer l'Israël dans les mains des Philistins. Oh, c'était une femme formidable, extraordinaire. La Bible dit que cette femme a été restée fidèle. Ni boisson forte elle n'avait pas pris. Tout ce que Dieu l'avait interdit, elle n'avait pas fait ça. Elle était restée fidèle à Dieu mais c'était juste un enfant que Dieu lui avait proposé mais qu'est-ce qui est arrivé lorsque l'enfant est né Dieu avait dit ceci Samson ton secret est dans tes échevé personne d'autre ne peut pas savoir cela Samson à cause d'une femme qui parle bien à cause d'une femme qui était très belle à cause d'une femme qui, qui est attachée à lui, Samson a dévoilé les secrets. Il n'a pas regardé l'amour de Dieu. Il n'a pas regardé ce que Dieu avait lui dit. Samson, à cause d'une femme, il a trahi Dieu. Combien de fois tu as déjà trahi Dieu À cause d'un ami À cause d'un copain à cause d'une copine, tu as trahi Dieu. Or, oh, vous étiez intime avec Dieu. Dieu avait confiance en toi. Toi aussi, tu avais confiance à Dieu. Mais lorsque une personne va trahir la confiance, et écoutez, je vous avais dit le dimanche passé ceci. Il y a beaucoup de couples qui vivent ensemble. Beaucoup des amis qui marchent ensemble. Beaucoup de familles, ils vivent dans le même toit, Mais ce qu'on appelle la confiance, ça n'existe plus. La confiance, elle était déjà partie longtemps. Voilà pourquoi, tu peux juste entendre une mauvaise chose pour ton ami, pour ta femme, ou pour ton époux. Au lieu de vérifier ou de venir lui demander, il change directement. Tu commences directement à faire des réactions. On appelle ça manquer de confiance. Et beaucoup des couples sont détruits à cause de ça. Beaucoup de familles sont détruites à cause de ça. Tu verras, que quelqu'un va venir te dire mal pour ton ami, que tu parles bien avec lui. Des fois dans ton cœur, tu sais que cet ami, il est incapable de faire ce qu'il t'en dit. Mais tu as quand même changé envers lui et lorsqu'il va te demander tu es là avec, avec des paroles blessantes des fois elle se sent très mal en elle on dit ça vraiment c'est moi qui peux faire ça est-ce que tu crois à ce que les gens t'ont dit mais comme il n'y avait plus la confiance la confiance elle est déjà partie tu n'as plus besoin de croire Samson avait trahi la confiance de Dieu. Dieu a dit à Samson toi tu es là pour libérer Israël pour combattre le Philistins, mais Samson va aller encore chercher une femme païenne qui ne connaissait pas son Dieu et cette femme était qu'il est traître pour détruire la vie de Samson vous savez l'amour c'est bien l'amour c'est bien mais des fois il ne faut pas dit, tout, tout dire il ne faut jamais tout dire sous l'amour si c'était le cas frère s'il y avait un couple dans la Bible qu'ils avaient l'amour fou il mis Penza Penza Penza Penza des vrais. Bah, l'ingana qui m'a cassé. Il y avait Abraham et il y avait Sarah. Amen. Sarah, elle appelait Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur fois tu appelles ton copain un nom je sais pas comment mais lui il appelait mon Seigneur mais chose est bizarre Sarah là j'ai avancé mais nos pauvres voient Dieu va accorder un seul enfant après Prendre, à, prendre Isaac pour aller sacrifier. Sans pourtant dire à Sarah, peut-être cette nuit-là, le dernier nuit, nuit qu'ils étaient ensemble, il était là côte à côte avec Sarah. Sarah, elle était dormie ici. Mais dans le cas, Abraham, il savait que demain matin, Isaac Meka a caché ça à Sarah. Vous savez comment? Parce que la confiance que qu'Abraham avait à, à Dieu c'était pas la même confiance Abraham avait à, à Sarah. Amen. Tu ne peux pas aimer ton mari plus que Dieu. Yes. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que Dieu. Nous devons avoir plus la confiance à Dieu est difficile pas seulement difficile est impossible de te trahir une seule fois ce qui est encore très compliqué même toi tu as déjà trahi Dieu d'une fois Dieu ne te trahira hein? jamais Amen. tu sais combien de mariages parce que l'homme a trahi la femme aussi il a dit tu verras ce que je vais te faire tu vas devenir fou. Mais il a oublié l'amour. La confiance est quelque chose qui est très important. Il ne faut jamais trahir la confiance que Dieu nous donne. Il ne faut jamais trahir Dieu. Dieu, pour qu'il puisse te, te donner une charge, te donner une mission, il a aussi besoin de ta confiance. Frère, tu fais longtemps à l'église sans pourtant recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu n'a pas encore prouvé ta confiance. Dieu n'a pas encore prouvé ta confiance. Quand il te regarde, il tu verras une sœur et un frère. Elle vient. Mais le jour où Dieu va mettre la main, Il va commencer à dire à Dieu la semaine prochaine. On se verra. Mais écoutez, Dieu aime des personnes fidèles. Dieu aime des personnes qui sont vraiment, vraiment fidèles. Quand il fait confiance, quand il te fait confiance, il te donnera sans limite. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Des chroniques, chapitre 20, verset 20. On connaît ces versets. Des chroniques, chapitre 20, verset 20. Si tu trouves, tu peux nous lire. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Des chroniques, verset 15. Amen.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 en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Jida et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez pas point. Demain sortez à l'air, raconte, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclinant le visage contre terre et tout Jida et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner à sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites s'élèvèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche des grand matin pour les déserts des de Tekoa. À de départ, Josaphat se présentant et dit « Écoutez-moi, Jida et habitants de Jérusalem » Confiez-vous à l'éternel, votre Dieu, et vous serez affermi. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. La parole du Seigneur. Amen. La parole est du Seigneur. Amen. La parole est du Seigneur. Amen. Verset 20. Le lendemain, il s'est mis en marche et trois matins les déserts des à de Tekoa. À l'ère départ, Josaphat se présenta et dit écoutez-moi Jida et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez enfermés. Confiez-vous à ses prophètes. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de la confiance au serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez frère, vous savez, la Bible nous dit, il y avait un peuple ou de peuples. qui sont ligués pour combattre le peuple de Dieu pour chercher le mal pour détruire le peuple de Dieu les habitants de Jida le peuple d'Israël où ils étaient ils ont commencé à trembler ils ont perdu l'espoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, ils sont entrés à chercher la face de Dieu. Parce que ce peuple, ils étaient toujours conscients que nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons la promesse de Dieu avait promis des choses à nos pères. Et lorsqu'il y a quelque chose qui nous arrive, nous allons faire que rappeler à Dieu toutes les paroles qu'il avait prononcées à nos pères. Ils ont entré dans la prière. Ils ont commencé à prier. Pourquoi? Parce que ils devaient monter pour aller combattre les ennemis mais ils ont dit on ne peut pas partir comme ça nous devons consulter dieu nous devons chercher la face de dieu qu'est ce que dieu va nous dire il y avait un prophète où la bible appelle Jacasien. Pendant que Israël ont cherché la face de Dieu, Dieu a donné un message à Jacaël en disant, écoutez, je serai avec vous. Ce n'est pas vous ou à vous de combattre, c'est moi Dieu qui va combattre à votre place. Soyez tranquille. Ne craignez rien. Moi, Dieu, je suis avec vous. Écoutez, je vous avais dit ceci. La confiance, c'est aussi croire à la personne qui est à côté de toi. Si tu ne crois pas à ce que ton ami ta copine ou ton copain, il te dit, ou ton fiancé, il te dit, cela veut dire, tu n'as pas confiance à cette personne-là. Israël s'est élevé pour aller. J'ai aimé cet homme, Josaphat. La Bible nous dit au verset 20. Il a arrêté tout le monde, tous les peuples. Il a dit, écoutez, je vous je vais vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. Confiez-vous à Dieu. Mettez vos cœurs à Dieu. Donnez confiance à Dieu. Vous serez affermis. Vous savez, la l'affermissement, la cela veut dire quoi cela veut dire d'ici, L'il est Samoutou. Lorsque vous vous confiez à Dieu Vous serez Enfermé Moi je pensais que Josaphat Il allait Arrêter là Mais il a dit écoutez Confiez-vous à ses prophètes vous réussirez. Amen. Donc il y a des choses. Si tu fais confiance à Dieu, dit Josaphat, tu seras affermé. Mais lorsque tu fais confiance à son serviteur, à ses prophètes, tu vas réussir. Vous savez. Le monde que nous sommes aujourd'hui, nous ne voulons plus écouter parler des serviteurs de Dieu. Le monde que nous sommes aujourd'hui, quand on parle de pasteur, c'est un synonyme d'aventurier, c'est un synonyme d'un impidide, c'est un synonyme d'un sorcier, c'est un synonyme. Mais nous oublions la parole de Dieu. Nous oublions ce que la Bible dit. Vous devez avoir confiance à ces gens-là. Vous savez, ce n'est pas seulement le monde, mais c'est aussi dans l'église. Tu verras un chrétien qui vient à l'église, mais il n'a pas confiance à son pasteur. Un chrétien qui vient à l'église il ne fait que parler mal à son pasteur. Un chrétien qui vient à l'église, il voit son pasteur d'une autre forme. Ce qui est triste aujourd'hui, Joseph a conseillé le peuple d'Israël. Vous devez se confier aux prophètes de Dieu, aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Si vous vous confiez en eux, vous, serez, vous allez être bénis et vous allez reçu. Confiez à une personne. Je ne veux pas te dire de faire un homme de Dieu ton Dieu. Mais je vais te dire de quoi à cet homme-là. Parce que cet homme, il est une porte de récit pour toi. Sans cet homme-là, la bénédiction de Dieu ne peut pas s'ouvrir devant toi. Vous savez, ce sont des choses que nous attendons souvent. Moi aussi, j'ai pris. Moi aussi, quand j'ai pris pour une personne, cette personne sera guérie. C'est normal, c'est une recommandation de Jésus. On a tous cette grâce-là. guérissez la malades, chassez les démons. Mais écoutez, frère, quand on parle des noms de Dieu, c'est quelqu'un hein, que Dieu lui-même a choisi, il a pris cet homme-là, il va le mettre à part. C'est une personne qui est consacrée. C'est Sur lui. Cela veut dire cette personne n'est pas égale à toi. Je pensais qu'il allait dire Amen. Vous savez, en Israël, je vais vous dire une chose il y avait trois catégories de gens qui étaient moins par l'huile. Le premier, c'était des prophètes c'était des rois. C'était des sacrificataires. Ces gens-là avaient de l'onction spéciale. Quand on parle de l'onction, c'est une puissance. C'est une puissance que Dieu met dans la vie de quelqu'un pour un service très précis. Toi, tu n'es pas militaire. Toi, tu n'es pas policier. Qu'est-ce que tu vas faire avec une arme dans ta maison? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a dit, vous devez vous confier Au prophète Vous devez vous confier aux hommes de Dieu. La Bible parle des hommes. C'est lui qui nettoie la salle, c'est un serviteur de Dieu. C'est lui qui arrange les chaises, c'est un serviteur de Dieu. C'est lui qui prend des pots de fleurs pour mettre là. Frère, il sert à dans son temple. Mais tu dois savoir, il y a une grande différence entre serviteurs de Dieu ministre de Dieu tout ministre de Dieu c'est un serviteur de Dieu mais tout serviteur de Dieu n'est pas un ministre voilà pourquoi tu verras au jour d'aujourd'hui quelqu'un qui est serviteur de Dieu dans une église locale Dieu va lui donner un ton de prophétie Il voit des choses, il prophétise, mais il n'a pas la grâce ministérielle. Cette personne-là, il va sortir dans l'église pour aller créer une autre église. Or, il devait rester pour édifier le peuple de Dieu. Voilà pourquoi, toi qui suis les prophètes, toi qui suis les soi-disant, je ne sais pas qui parce qu'il voit des choses, parce qu'il parle des choses, il doit savoir une chose que dans l'église, Dieu a disposé des personnes qu'il a données des dons, et ces dons-là pour édifier les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour aller vers des églises. Il doit rester sous les de ce pasteur pasteur moi aussi quand je dors je vois des choses moi aussi quand je pose les mains les gens peuvent être guéris pasteur moi aussi quand je fais ceci frère nous sommes tous dans le royaume des sacrificateurs mais n'oublie jamais Il y a des personnes que Dieu a mises à part Il y a des personnes que Dieu a consacrées pour un service donné. Il y a des personnes que Dieu a donné la charge Pour qu'ils puissent s'occuper d'autres personnes Voilà pourquoi si tu lis dans le livre de Jérémie chapitre 23 Tu commences à partir de verset 1 La Bible parle des mauvais bergers des mauvais pasteurs. Ces mauvais pasteurs-là, ils, ils amènent les gens dans la destruction. Ils amènent les gens dans la perdition. Tu verras que la Bible dit ceci. Ils seront sévèrement jugés. Ce n'est pas seulement le ministre de Dieu. Ils ont le privilège d'être le ministre. Mais dans les derniers jours, ils seront aussi sévèrement jugés par rapport à leur échange que Dieu les a donné quand tu es berger quand tu es ministre de Dieu tu dois servir Dieu avec attention tu dois faire des choses avec fidélité tu dois faire des choses de très bien tu sais pourquoi parce que dans le dernier ju jour tu rendras compte de tout ce que tu es en train de faire. La différence, frère, qui est entre ministre de Dieu et toi qui es assis sur le chaise c'est l'onction que Dieu dépose dans la tête de ces gens-là. C'est ça ce qui, fait, ce qui peut faire la différence. Je veux vous donner quelque chose qui est très important la Bible dit dans le livre des Deux Rois chapitre 5 7 et 8 il y avait un homme qui était le général il était un grand combattant en Syrie qu'est-ce qui s'est passé il s'appelait Naman. la Bible nous dit ceci Cet homme il avait le prêt en lui mais lorsqu'ils étaient allés combattre Israël ils ont pris une jeune fille, ils ont mis cette jeune fille comme esclave dans leur maison. Mais un jour, cette jeune fille a regardé Naman. Il a vu que Naman était malade. Et ça les preux ne les pas. La jeune fille, elle va dire à la femme de Naman, il va lui dire, écoutez, si tu dis à ton mari qu'il puisse aller en Israël, il y a un prophète là-bas. S'il si prie pour lui, il sera guéri. La femme, elle va transmettre le message à Naman. Naman, comme il est quête, un chef d'armée, lui aussi, il va transmettre au roi. Le roi de Syrie n'avait pas d'option. La Bible dit ceci. Il va écrire une lettre au roi d'Israël en disant ceci. Écoutez, roi, il y a Naman même, le chef d'armée en Syrie. Il a le maladie, le prêt. Mais il y a une jeune fille ici. Il nous a dit que là-bas, au Samarie, il y a un prophète qui peut les guérir. Il n'avait même pas dit qu'il y a un prophète. Il lui avait dit ceci. Je t'envoie Naman pour que tu puisses les guérir des son les prêts. C'est ça les choses. Comment il avait dit je t'envoie main pour que tu puisses les guérir. Écoutez, voyons voir, parce que Dieu a donné chaque personne sa grâce. Dieu a déposé la grâce selon chacun de nous. On n'a pas tous la même grâce. On n'a pas tous la même dimension de grâce. Roi à tant que roi, la Bible dit lorsqu'il a pris la lettre. Il commence à lire la lettre. Le roi de Syrie lui dira, écoutez, il y en a mal qui est un lépré. Je t'envoie pour que tu puisses le guérir. Vous savez la première chose que lui avait fait La Bible dit il a déchiré ses vêtements. Vous savez parce qu'il avait déchiré ses vêtements Il a dit ceci. Mais est-ce que moi je suis Dieu Je n'ai pas compris ce qu'il était. Le roi de Syrie a dit qu'il n'y aux pas Mais il avait juste envoyé son chef d'armée pour que y ait des qui Parce qu'il dit que y a des il y a Israël. Mais il a désiré ses vêtements. Il a dit ça, il a il commence à me chercher des problèmes. Mais moi je suis qui Écoutez maintenant. La Bible dit Élisée, il a écouté ça. Il a dit ceci. Botine de l'ange Naaman. Botine de l'ange Yahye. C'est ce botine de l'ange Naaman. Naaman a compris qu'en le préwana, a compris que n'a qu'il y a Israël il y a un Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y a des choses, écoutez, spirituellement parlant, tu peux faire des années et des années en priant. Souvenez-vous de Anne. La Bible dit, Anne, elle montait elle descendait. Elle montait, elle descendait. Mais les jours où le sacrificateur, elle lui a dit, femme, lève-toi et va. Dieu a écouté ta prière. Ce que les sacrificateurs avaient dit, c'est ce qui était arrivé dans la vie de Anne. Vous savez pourquoi? Parce que qu'Anne avait confiance aux paroles des sacrificateurs. Amen. Si tu veux réussir dans tes chemins, tu dois avoir confiance aux hommes de Dieu. Amen. Que personne ne vous trompe. Il y a des choses spirituelles où ça peut demander qu'une parole est de ton père spirituel. Voilà pourquoi à l'école, tu peux être intelligent. Tu peux être capable de tout dire. Mais pendant les réunions des parents, les préfets ne peuvent jamais accepter que toi, tu participes. Parce que tu n'as pas cette capacité. Même venir. Amen. Parce que Ezamakambo Ezama Dieu. Frère dans la spiritualité, il y a des choses où ça demande que les paroles de ton pasteur sortent. Les paroles de ton père spirituel sortent. Les, les paroles de ton père spirituel parlent. Mais quand tu n'as pas confiance, frère, quand tu n'as pas confiance, frère, quand tu n'as pas confiance, au rebelle, tu as fait 5 ans. 25 ans. Mais tu as fait 5 ans, en haut. il y a ans, il y a il a Ma c'est ça et ni bon Amen. Amen acte des apôtres chapitre 19, 12 à 15, ah. la Bible dit ceci. Apôtre Paul, il prêchait, il prêchait, il chassait des démons. Il est arrivé à un niveau. Les gens prenaient des mouchoirs. Ils ont commencé à voter dans le corps d'apôtre Paul pour aller toucher les malades et les malades étaient guéris. Amen. Il y avait eu des choses extraordinaires qui s'étaient passées. Et un homme, la Bible dit qu'il a voulu faire comme l'apôtre Paul. Il a voulu faire la délivrance. La Bible dit ceci. Cet homme quand il a commencé à chasser les démons. Les démons, la première chose, qu'on lui a demandé. Qui es-tu? Si tu chasses les démons de nom de Paul et de nom de Jésus, nous les démons, nous connaissons Paul. Et nous connaissons les Jésus que Paul est chez. Mais maintenant, qui es-tu? Yoza. Frère. Je suis un au qui a été un qui a été un homme qui a qui a été un homme qui a qui a été un homme a été un homme qui a qui Il a qui comme Dieu nous connaît très bien, il donne à chaque personne selon ses capacités. Amen. Frère, voilà pourquoi tu verras. Au oh, yoka, pasteur a qui fidèle. Il faut bien regarder, est-ce qu'il est pasteur? est-ce que cet homme-là il est converti? Est-ce que cet homme là c'est -ce Dieu qui lui avait appelé? Parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu brise la personne. Tu es incapable, frère, de disputer avec ton enfant que toi tu encadres. Vous savez, frère, c'est vrai. Nous devons, nous devons avoir confiance au serviteur de Dieu. vont avoir confiance aux serviteurs de Dieu. Écoutez, quand je parle des serviteurs de Dieu, je parle vraiment des serviteurs de Dieu. Il y a trois sortes. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont autoproclamés. Cela me dit amitié. Il s'est mis lui-même un serviteur de Dieu. Tu sais pourquoi? D'abord, il parle très bien français. Donc lorsqu'il parle de il parle français et la deuxième des choses parce qu'il a des possibilités il peut avoir une salle il paye la salle lui-même la troisième des choses parce qu'il a beaucoup d'amis, ses amis là ils vont commencer à venir et ils vont faire venir à ses amis l'église, au est l'église je ne parle pas des serviteurs de Dieu là C'est mes serviteurs de Dieu. Cela me dit qu'il bien fête Je sais qu'il parle aussi bien français. Je sais que c'est quelqu'un de gentil. Je dis si je collabore avec lui, les choses vont très bien. Parce que. Hey. Il y a des serviteurs qui sont comme ça. Parce qu'il parlait bien avec son pasteur. Parce qu'il parlait bien avec son responsable. Après, moi, j'ai vécu ça à à aux églises du Christ, au jour d'aujourd'hui au Congo. Lorsqu'il faisait des litations. les litations, ça se faisait par rapport aux relations. Ben, il dit que cette église-là, il y a beaucoup de membres, et l'argent entre beaucoup les représentants, les gars, ils vont envoyer quelqu'un de confiance. Les censés qui entrent à l'école de la théologie, ils font la théologie, ils ont son diplôme. Ils puissent avoir le ministère ou pas, ils met là. Je ne parle pas de ces serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi tu verras au jour d'aujourd'hui. Il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop de choses qui se passent. Les personnes que Dieu a appelées, ils sont tellement peu par rapport aux personnes qui sont autoproclamées et par rapport aux personnes que les gens ont mis en place. Ouais, mais je parle des serviteurs de Dieu que Dieu a appelés, que Dieu a ou moins par sa grâce que Dieu a mis à part frère frère et ses serviteurs-là tu dois avoir confiance à ces serviteurs-là vous savez pourquoi? parce que j'avais donné un conseil c'est pas moi aussi qui avais cherché. Moi, c'est un Oui, parce que bon ne pas non, je vais sont va pour te en dit que vous avez a vous avez dit le 4h30. 5h. à 5h. 5h. a la vie n'a pas compris. La n'a pas compris. La vie n'a de a fini, maman. A fini, Ah, le Déjà, on a pour faire dans la salle 50 minutes et ça, c'est un Vous pouvez un il il quoi Pourquoi vous au Mais mon ça il a fait du poignet. Parce que pour être un serviteur de Dieu, tu devais passer par le brisement. Il a un bon caca. Il y moment Parce a Mais ma il Il Quand il voit un pasteur se battre, il faut lui demander quand est-ce que Dieu t'a appelé. Et comment tu t'as payé, appelé. N'ayant pas une fois une seule. à l'église. Parce que moi, en général, il peut être un peu vrai Je m'en fous. Je peux que défendre les serviteurs de Dieu. Regarde. tu pries où Au pasteur, moi j'ai prié quelque part. On avait, il y avait des pasteurs. Au pasteur, par... you vous est-ce que le monde a dit l'a mis Oui, oui, pasteur, Ma pasteur a pas la Est-ce que le monde a dit Oui, parce pas... que le pasteur a vous sous la Ami, oui. pasteur, je vis, je vis moi-même. Je vis comment les pasteurs sont battus. Les pasteurs sont battus, les pasteurs sont battus. Les problèmes, c'est les mots pasteurs. C'est ça le problème. Mais en réalité, ces hommes-là, est-ce qu'ils sont vraiment des pasteurs Écoutez ce que la Bible dit Si quelqu'un est en Christ Il est devenu une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici toutes les choses qui sont devenues nouvelles Amen. Tu ne peux pas faire les anciennes choses Tu ne peux pas appliquer les anciennes choses pendant que tu es devenu Enfant de Dieu Tu sais notre pasteur Il est son mot d'enfant C'est quelqu'un lorsque tu lui dis Quelque chose Il ne garde jamais Un pasteur Il est appelé à être discret et toi, quand tu vois comme ça, hé, moi je n'ai pas confiance au pasteur. Mais des fois ça m'étonne. Tu vas attendre quelqu'un, je n'ai pas confiance au pasteur. Quand ça arrive, à le moment, je vais prier pour les gens. Tu les vois, il est là, il vient. Il va se mettre à genoux tranquillement. Il a oublié que j'avais dit que moi je n'ai pas confiance au pasteur. Frère, le pasteur il peut mettre les mains, il peut mettre les pieds, la tête et son corps. Tu ne seras jamais béni. Amen. Amen. Parce que la personne qui, qui prie pour toi, tu n'as pas confiance en lui. Voilà maintenant, frère, là où les enfants de Dieu aujourd'hui ils sont trop insensés. Les mêmes pasteurs que tu critiques, les mêmes pasteurs que tu parles mal, les mêmes pasteurs que tu n'as pas confiance à lui, c'est les mêmes pasteurs qu'il impose de le main sur toi. Fais un choix. Frère, fais un choix. Mais sache-le très bien, même si tu pries plus longtemps que ton pasteur, il y a des choses que ton pasteur peut déclarer. Que toi tu déclares, ce que lui il a déclaré, ça s'accomplira. Qui sait pourquoi Parce qu'il a cette charge-là que Dieu lui a donnée. Je ne veux pas aller trop loin. Mais nous devons savoir une chose. Matthieu, chapitre 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète, il recevra le bénédiction d'un hein, prophète. Amen. Voilà pourquoi tu verras. Un pasteur dans son église, les gens ne sont jamais bénis. Mais lorsqu'il va quelque part, les gens sont bénis. Pourquoi? Parce que la considération qu'il a pas il est en train de, de, de lui donner Il n'a pas cette considération Auprès de ses propres enfants Quand tu n'as pas la considération Chez ton père spirituel Frère, oublie les bénédictions Sur sa tête mmh. Oublie ça Oublie ça Un serviteur de Dieu Il a un homme comme toi de la même façon que toi tu vas aux toilettes lui aussi il va aux toilettes de la même façon que toi toi tu as des problèmes lui aussi il a des problèmes mais la différence c'est quoi il a l'onction hein, des dieux Jérémie chapitre 1 avant que tu, tu se formait dans les ventes de ta maman je t'ai connaissé je t'avais consacré c'est ça c'est ça, c'est tes consécrations on est tous le même frère. Mais ce qui nous différencie, c'est la consécration que Dieu fait. L'onction que Dieu donne, l'onction, c'est une puissance que Dieu donne pour un service précis. Amen. Si tu ne fais pas ce service-là, mmh. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas te donner cette onction là yeah. tu, tu vas gaspiller ça pour rien. Faut ouais, la patience, un grand cœur. Tu penses qu'il y a tout le monde qui ont ça Tu penses qu'il y a tout le monde? Un jour, j'ai pris un jeune au téléphone. C'est un jeune garçon. On était là, j'arrive chez moi à la maison. J'envoie, mon téléphone sonne. J'ai pris les états, de répondre. J'ai rappelé. Quand j'ai rappelé, pouf! Attaque! Brouf, brouf. Mais frère, je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Attaque! Ah. Moi, je dis rien, je dis seulement merci. Et Dieu te bénisse. Pas ben, deux mois après, le frère m'appelle. Oh pasteur, je vais demander pardon. Mais tu m'as rien fait. Pourquoi tu me demandes pardon Le pasteur, dis-moi comme ça, je viens. Non. Tu ne viens pas, moi je vais venir. Non, je vais venir. Je suis allé. Pasteur, pardon. Pasteur, pardon. Pasteur, pardon, pasteur, pardon. Non, je te pardonne. Je te pardonne. Tu sais pourquoi Parce que. Comment? La Bible dit quand Dieu appelle Saoul, quand Saoul il va raconter Samuel. La Bible dit lorsqu'ils vont séparer avec Samuel, Dieu va changer les cœur de Saoul. Lorsque Dieu t'appelle pour que tu serres Dieu très bien, Dieu doit changer ton cœur. Il doit, il doit te donner un grand cœur. Il va te donner un cœur, tu peux supporter tout le monde. Mais malheureusement, il y a des pasteurs. Il y a des pasteurs, je sais pas comment on dit ça en français. ne te parle plus On doit. On doit. C'est confier. C'est confier. Je ne veux pas dire que faire un pasteur comme Dieu, mais croire à ton pasteur. Croire à ton pasteur. Croire aux hommes que Dieu a mis à votre disposition. C'est là qui est très important. Est-ce que nous pouvons prier